Voici un exercice pour illustrer la démarche pour déterminer un coefficient de diffusion en phase gazeuse. Alors, on a un cas particulier, on essaye de déterminer le coefficient de diffusion du thiophène, euh, donc vous avez la molécule qui est représentée ici, euh, donc ce coefficient de diffusion dans l'hydrogène, donc on a un certain nombre de données qui sont indiquées ici, donc la masse molaire et la température critique du thiophène. Et on souhaite obtenir le coefficient de diffusion du thiophène dans l'hydrogène à une certaine température et sous une certaine pression qui correspondent en fait au procédé de désulfurisation. Alors, on va utiliser euh, la relation de chapman scogg qui est proposée dans votre document. Il en existe d'autres, mais on va utiliser celle-ci. Donc, il faut faire bien attention aux unités puisque c'est une corrélation donc, il est très important de bien regarder quelles sont les unités qui sont dans cette corrélation. Alors, le coefficient de diffusion qu'on va obtenir, il va être en centimètres carrés par seconde. La température qu'on utilise ici en Kelvin, donc ça c'est très classique. Les différentes masses molaires, donc à la fois du thiophène et de l'hydrogène qui apparaissent ici, elles, elles vont être en grammes par mol donc, ce n'est pas les unités du système international. La pression en atmosphère. Euh, la constante de Lennard Jones, elle est en angstrom. Et puis l'intégrale de collision, donc le ω, lui, il sera donné directement dans la bonne unité, dans les petits tableaux que nous allons utiliser. Alors, voyons tout d'abord le cas du thiophène. Donc la molécule est détaillée ici, puisque. Euh, donc, à partir du tableau que vous avez là, on peut soit obtenir directement le volume molaire à l'ébullition, qui est nécessaire pour calculer la constante de Lennard-Jones. Donc, soit on l'obtient directement dans le tableau pour quelques corps, vous voyez, ou alors il va falloir reconstruire la molécule à l'aide des différentes contributions que l'on voit apparaître dans cette partie-là du tableau. D'où l'intérêt d'avoir la formule développée du thiophène pour pouvoir donc déterminer ce volume molaire à l'ébullition. Donc, il va être donné avec les contributions qui sont ici, directement dans l'unité euh, qui est nécessaire et qui est euh, des centimètres cubes par mole. Alors, on voit que dans la molécule de Thiophène, on a 4 carbones. Donc, il faut compter 4 fois la contribution du carbone, donc 14,8. On a 4 hydrogènes, donc on va multiplier la contribution de l'hydrogène, 3,7 par 4. Et puis, on a un atome de soufre, donc qui se trouve ici, donc avec une contribution à 25,6. Il faut faire attention, puisque la molécule de thiophène est une molécule cyclique, et donc il va falloir tenir compte de ce cycle. Donc vous voyez que c'est un cycle à 5 atomes, puisqu'on a 4 carbones plus un soufre, donc, on va devoir retirer aux différentes contributions qu'on a comptées ici, 11,5. Ce qui nous permet donc d'avoir une estimation, ça reste une estimation, du volume molaire à l'ébullition, euh, donc dans les conditions normales, qui correspondent au thiophène. Donc, si on fait le petit calcul, on trouve 88,1 cm3 par mol. À partir de ça, on va pouvoir revenir à euh, la constante de lennard jones Là, vous avez directement la formule qui est donnée, donc on l'applique directement avec le VB qui est dans la bonne unité ici. Donc à ce moment-là, on trouve euh, une constante de lennard jones de 5,251 angström. Et puis, on va aussi avoir besoin d'avoir la valeur du Kt sur Epsilon, donc là, comme euh, c'est une molécule qui n'est pas dans les tableaux qui sont proposés, il va falloir utiliser la donnée de l'énoncé qui est la température critique du thiophène. Et puis, on utilise évidemment la température de travail qui a été définie dans l'énoncé. Et donc, on peut euh, calculer directement le Kt sur epsilon avec cette petite corrélation. Et on trouve 1,542. Donc voilà pour ce qui est du thiophène. Maintenant, l'hydrogène. Alors là, évidemment, comme c'est une molécule très simple, on a des chances d'avoir des informations euh, plus directement. Et donc, euh, c'est bien le cas, puisque vous voyez qu'ici, on a l'hydrogène qui est donné dans ce tableau. Et donc, on va avoir directement à la fois le epsilon sur K. Donc, on voit que c'est 59,7 Kelvin. Et puis, on a aussi la constante de Lénard-Jones de l'hydrogène, qui est donnée directement et directement en angstrom, donc 2,827 angstrom. Euh, donc, nous, on a besoin du Kt sur epsilon pour faire le, le petit calcul dans notre, euh, dans notre corrélation. Donc, du coup, il va suffire de reprendre cette valeur-là et en fait de diviser la température de travail par cette valeur. Donc, la température de travail qui a été choisie, c'est 700 Kelvin. On divise par donc 59,7 et on obtient 11,725 donc voilà pour ce qui concerne l'hydrogène et on va maintenant s'intéresser au mélange alors on a besoin donc du epsilon AB donc qui est le la formule de mélange. Vous voyez que c'est une moyenne géométrique en quelque sorte, racine de epsilon a epsilon b. Donc en fait, on va utiliser le Kt sur epsilon pour l'hydrogène qu'on vient de déterminer et le Kt sur epsilon donc du thiophène qu'on avait calculé juste avant. Et vous voyez que si je prends la racine carrée de ça, je vais pouvoir me retrouver plus ou moins dans cette situation, en faisant la correction avec le Kt, et puis en inversant euh, le système. Alors, je me retrouve avec un Kt sur epsilon AB, donc correspondant au mélange, qui vaut 4,25. Alors, avec cette valeur de 4,25, je vais pouvoir me reporter au tableau qui est indiqué ici pour pouvoir déterminer l'intégrale de collision. Donc là, en fait, il faut euh, bah, chercher... Cette valeur de 4,25, donc on est entre 4,2 et 4,3. Et donc pour avoir la valeur de l'intégrale de collision, on va faire une interpolation linéaire entre les deux valeurs qui sont ici. Alors là, c'est très simple puisqu'on est à 4,25 exactement au milieu. Donc on va prendre la moyenne de ces deux valeurs, donc 0,8740 et 0,48694. Euh, ce qui fait une, euh, une intégrale de collision qui vaut à peu près 0,860. 12. Pour ce qui est du sigma de mélange, voilà, ben c'est tout simplement une moyenne arithmétique euh, très classique. Donc, on avait calculé les deux sigmas correspondant aux deux molécules, et donc on va pouvoir faire directement euh, la moyenne. Je n'ai pas calculé la valeur, mais on peut l'écrire directement au niveau de la corrélation. Alors, donc maintenant, on a tous les éléments pour euh, alimenter cette fameuse corrélation. Donc, on va avoir ici la température en Kelvin, la température de travail qui est à 700 Kelvin. On a les masses molaires du thiophène qui est de 84 g par mol et de l'hydrogène, évidemment, 2 g par mol. Ensuite, la, la pression en atmosphère, c'est 28. Ici, on met la moyenne des deux valeurs qu'on avait obtenues, dont 5 251 euh, et 2827 donc divisé par 2 au carré pour avoir le sigma AB au carré et puis donc l'intégrale de collision qu'on vient de déterminer avec le petit tableau qui est à 0,872 et du coup on obtient une valeur du coefficient de diffusion du thiophène dans l'hydrogène qui est à 6,2 10-2 cm par seconde, puisque c'est l'unité dans laquelle on obtient euh, la valeur que l'on cherche avec cette corrélation et les différentes unités auxquelles on a bien fait attention. Donc on voit qu'on est bien dans l'ordre de grandeur habituel pour un coefficient de diffusion en phase gazeuse. Et euh, bah vous vous souvenez que. Ici, on a calculé le coefficient de diffusion du thiophène dans l'hydrogène, mais euh, comme il s'agit d'un gaz, le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans le thiophène serait également, euh, aurait également cette valeur. Si jamais on avait besoin d'avoir la valeur de ce coefficient de diffusion à une autre température, maintenant que l'on a la valeur pour la température de 700 Kelvin considérée, on peut utiliser la corrélation, et notamment la puissance 3,5, pour pouvoir faire une correction de température et recalculer le nouveau coefficient de diffusion à cette nouvelle température.